Les médias fiches comparent Mouvli et Potoon Potoon et Mouvli permettent d'utiliser des images issues de leur bibliothèque de ressources mais aussi d'en apporter de nouvelles Ils conservent en mémoire les éléments ajoutés qui sont alors réutilisables d'un projet à un autre Sur Mouvli on importe les images uniquement depuis son ordinateur. Avec la version gratuite, on ne peut importer que 20 médias. Pour ajouter de nouvelles images, il faudra alors supprimer les précédentes. Powtoon, quant à lui, ne limite pas le nombre de médias importés et il intègre un moteur de recherche permettant également d'exploiter des ressources du site FlickR.